Bonjour, bienvenue, je vous propose cette petite vidéo composée de quelques exercices à enchaîner. Aucun ne demande de prérequis, laissez-vous porter, vous n'avez juste besoin que d'une chaise, aucune tenue particulière. On est parti ensemble, essayez de vous détendre, asseyez-vous sans pour autant plaquer votre dos contre le dossier. Essayez de maintenir un dos étiré. Lâchez vos épaules, rentrez légèrement le ventre. Et je vous propose de commencer par fermer les yeux. En prenant conscience de tous ces points que je viens d'évoquer. Et puis enchaînons par une inspiration profonde, par le nez. puis une expiration longue et continue. Essayez d'enchaîner cinq allers-retours, inspiration, expiration, en essayant progressivement d'appliquer un étirement plus important sur l'inspiration, avec une ouverture thoracique, les côtes S'ouvre et sur l'expiration, relâche progressivement la tête, et laisse bien les épaules détendues et on repart sur une grande inspiration. Projetez le sternum vers l'avant et vers le haut. Et sur expiration, progressivement, entraînez la tête un peu plus vers l'avant qui entraîne une courbure du haut du corps. Reprenez encore. Amplifiez le mouvement. Une dernière fois. Bien, je vous propose d'aller encore plus loin en utilisant les bras et un peu plus de dos avec l'enroulé de la colonne vertébrale. On y va ensemble. C'est parti avec toujours un dos bien étiré au départ. Inspirez. Laissez les bras monter en déroulant par les coudes, les poignets et les doigts. Et sur l'expiration, laissez les bras longer les pieds de la chaise. Laissez la tête Descendre vers le sol. Les côtes vers les cuisses. Et remonter. Dérouler le dos. Sur l'expire pour reprendre. Inspire. Sans épaules. Expire. Inspire dans l'immobilité. Expire sur le retour entre le ventre. Inspire. Expire. Une petite variante. Lorsque vous arrivez en bas ici, tentez d'allonger la colonne vertébrale. En essayant de garder les mains en contact avec les pieds de la chaise. Laissez vraiment la tête s'éloigner de vos épaules. On, ici, on engage un étirement de tout le dos. Avec l'allongement de taille et nuque. Et on relâche et on déroule. On le fait ensemble deux fois. Inspire jusqu'au bout des doigts, étire les bras. On peut étirer le dos tout en étirant les bras sur le côté et relâcher en cherchant à déposer les côtes sur les cuisses. retrouver le contact main-pied de la chaise, projetez bien la tête vers le sommet. Et enfin, dérouler. Dit... Bien, enchaînons avec quelques rotations de tête suivies des épaules. Avec toujours mon dos qui ne colle pas le dossier de la chaise. Essayez de vous maintenir bien droit. Déposez vos mains de part et d'autre de la chaise. On est parti. Vous pouvez fermer les yeux. Projetez la tête le plus loin possible. Sur le côté, devant, derrière, en essayant de rentrer le ventre, en relâchant les épaules, en allongeant la colonne vertébrale. changer de sens de rotation. sur le côté, en essayant de descendre le bras, une main qui est aspirée vers le sol, gardez bien vos fesses ancrées, cherchez à étirer la colonne vertébrale avec la tête dans le prolongement, une grande diagonale haute, ne cherchez pas surtout à vous affaisser, et revenez en vous grandissant. La même chose de l'autre côté, allonge la taille, étire la nuque, projette la main vers le bas, bras tendu et revient. On peut aller jusqu'à ouvrir les bras avec une projection du regard sur le côté. On ramène le bras. Même chose de l'autre côté. Gardez bien les fesses ancrées dans la chaise et les pieds au sol. Je reviens. Je peux enchaîner avec un étirement du dos, les deux pieds à plat largeur du bassin. Je vais projeter lentement le dos vers l'avant jusqu'à trouver une sortie au-dessus de la chaise. J'ouvre les bras, je redépose. Et je reviens. Encore une fois, sans épaule. Allonge la taille. Descends lentement. Essayez de projeter le dos dans un plan horizontal, parallèle au plafond. Ouvrez vos bras et revenez. Une dernière fois. Essayons de solliciter les muscles latéraux avec ici un enroulé des bras. J'expire en détournant le buste sur le côté. J'ouvre le bras et je le suis avec le regard. Essayez d'aller toucher la partie haute de la chaise. Gardez les épaules basses et revenez. Rien ne bouge au niveau pied et fesses. Expire. Et On peut également faire la même chose en prenant un appui. Jambes tendues. Et je redescends lentement. Et je remonte. Et je me sois sur le retour. Et je repars. Et je reviens doucement. Encore une fois. Bien. Je vous propose juste un petit exercice de coordination finir avec les épaules et les bras. Vous laissez un bras tourner dans un sens. Par exemple ici, de l'avant vers l'arrière. Et l'autre bras va venir se greffer en tournant dans le sens opposé. Pas si facile que ça, mais amusant. Changez de sens. Vous pouvez repartir avec un seul bras et greffer le deuxième bien je vous propose de passer un petit travail un petit travail sur l'équilibre vous pouvez vous servir Bien sûr, de votre chaise. Et puis progressivement, quittez cet appui si vous le souhaitez. Dans un premier temps, montez sur demi-pointe le plus haut possible. Et descendez. On le fait dix fois. Et trois. Quatre. Vous pouvez fermer les yeux. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Vous pouvez également le faire avec l'aide d'une seule main ou sans appui avec les yeux fermés si vous le souhaitez. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec une montée de genoux. Ici, le genou vers la chaise, la cuisse le plus possible à l'horizontale. Et enchaînez derrière avec une petite sortie jambe derrière pour travailler le fessier. N'allez pas trop loin derrière, vous risqueriez de vous faire mal au bas du dos. Donc ici, première montée derrière. Rentrez le ventre, grandissez-vous. Vous le faites une dizaine de fois. Puis vous changez bien sûr de jambe. Vous pouvez complexifier ce mouvement en essayant donc de fermer les yeux et de perdre un ou les deux appuis-mains. Vous pouvez également travailler les adducteurs, qui sont les muscles situés à l'extérieur de vos cuisses. Plus le quadriceps, sorti sur le côté. Essayez de conserver le genou bien face. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Avec toujours votre appui main. ou Vous pouvez faire aussi le choix de supprimer l'appui voire de fermer les yeux si vous vous sentez capable même chose bien sûr de l'autre côté avec l'autre jambe pour que le travail soit bien fait de façon symétrique je vous propose juste de finir par un petit étirement au niveau des épaules au niveau du dos je vais juste ici chercher à attraper le plus possible mes coudes je vais inspirer, ouvrir ici, souplesse des épaules. J'essaie d'aller chercher un contact doigt-doigt et je réouvre. Je reprends et j'ouvre. Et l'autre bras qui vient le plus possible ici chercher un contact avec la tête. Je réouvre. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. J'espère que ça vous aura permis de bouger un petit peu, d'inspirer, d'expirer, d'étirer les muscles du dos, de renforcer légèrement les muscles des jambes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence pour d'autres propositions. À plus tard, au revoir.